Salut, aujourd'hui, je me suis lancé un petit challenge, celui de modéliser un objet en moins de 10 minutes. Cet objet, c'est quoi C'est euh, bah, c'est un gâteau, comme ça. Et je vais vous dire pourquoi un gâteau, mais je vous le dis pas tout de suite, je vous le dirai à la fin, après le tuto. Et l'idée de faire une modélisation en moins de 10 minutes, bah, c'est de devoir d'avoir une contrainte pour aller vite. Et pour ça, je vais utiliser des techniques que j'utilise pas forcément dans les tutos, et plusieurs techniques, plusieurs extensions, des gratuites, des payantes. Donc, c'est l'occasion de d'utiliser plusieurs outils pour arriver à ces fins. Donc je commence tout de suite. On va déjà dessiner les proportions du gâteau, un truc un peu comme ça. Et là, j'ai vu que c'est un gâteau avec des étages, donc je vais dessiner. Alors, je commence ici. Je prends le milieu, je tire, je fais le haut du gâteau et je fais un premier bourrelet comme ça, première couche, puis une deuxième, peut-être une autre, une petite là, et on finit par une plus large en bas. Voilà. Alors la dernière est pas super réussie, donc je vais tracer comme ça. Voilà. Je me débarrasse de tout ce dont j'ai pas besoin. Hop, ce trait-là, j'en ai pas besoin. Le haut ici, non plus. Alors ça, si on imagine que c'est une coupe de mon gâteau, là, le haut est un peu trop pointu, donc je vais essayer d'aplatir un peu. Euh, je vais reprendre le truc à main levée puis faire quelque chose de plus comme ça. Voilà, et couper cette partie-là. Voilà, faire un truc comme ça. Couper là et là. Donc vous l'aurez compris. Euh, je vais faire une technique de suivez-moi, c'est-à-dire que je vais faire un cercle comme ça. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de faire, n'oubliez pas que dans la description de la vidéo, il y a les formations pour les débutants. Il suffit de rentrer votre email et vous la recevez. J'ai aussi une vidéo sur la chaîne YouTube directement. Il y a deux, trois vidéos en arrière qui s'adressent vraiment aux débutants, sur laquelle j'ai vraiment de bons retours. A priori, elle est efficace pour les débutants. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Là, ce, ce, ce, ce cercle, on voit qu'il est très crénelé. On voit bien les pans ici. Il y a 24 côtés. Et les 24 côtés, je les retrouve comment En faisant clic droit, info sur entité, ils sont là. Donc, je vais en mettre euh, le double, voire même, je vais en mettre en pif, hein, je vais mettre 60 côtés, ce qui fait qu'il est beaucoup plus euh, visuellement, beaucoup plus lisse, beaucoup plus rond. Je sélectionne l'outil, je clique sur l'outil suivant et, et je sélectionne le profil. Donc, ça va faire le tour comme ça. Et ça, c'est mon gâteau. Hop, je me débarrasse du fond. Euh, les proportions bon, me paraissent à peu près bonnes, j'ai peut-être l'aplatir un peu sinon il va faire un peu trop hamburger, voilà. Ça c'est le gâteau, il a un trou ici, alors ça, si ça, ça vous gêne, bah vous prenez ça et vous tracez un petit cercle, un trait comme ça, voilà, ça le bouge. Ok, euh, maintenant ce que je vais faire, je vais me mettre en caméra, projection parallèle, en vue de devant, et je vais commencer à faire des couches donc ce que j'aimerais c'est que le haut puisse être d'une autre couleur le milieu d'une autre couleur qu'on ait des couches de gâteau et vous voyez que là quand je sélectionne je ne peux rien faire je ne peux pas sélectionner, ça sélectionne tout alors je vais tout sélectionner comme ça, faire un clic droit euh, adoucir les arêtes et dans cette fenêtre qui apparaît ici je vais mettre à 0 ce qui fait que maintenant je vois bien les petites facettes et que je peux les sélectionner tous indépendamment les unes des autres et là je vais juste distribuer les couleurs Allant du, du, la couleur, enfin, du blanc, du blanc simple, hein, je vais mettre du blanc en haut Et puis une couleur euh, plus euh, peut-être marron foncé ailleurs Donc le marron foncé je vais mettre ici, ici, voilà, là ça va être du marron foncé oh, non, On va plutôt faire comme ça Ouais, j'ai pas, pas bien bien réparti les trucs là, hein. On va commencer par une couche de chocolat ici Et ensuite on va faire un biscuit blanc, tant pis, où on verra quelle couleur on va chercher Hop. On va prendre une couleur un peu biscuit, entre guillemets. Tac. Voilà, comme ça, on peut intercaler comme ça. Et on changera les couleurs tout à l'heure. Hein. Je vais voir si on sera une matière un peu plus euh, gâteau que ça. Voilà la base. il faut que je me dépêche parce que le temps passe. On est presque à 5 minutes déjà. Hop, je fais ça. Je vais dupliquer le dessus. Alors, pas tout. Je vais prendre un petit. Voilà, ça. Pour simuler une sorte de nappage. Et là, je vais utiliser un, une première extension payante qui est Vertex Tools, qui est là. Ça fait ça, ça permet de sélectionner des parties de l'objet, voilà, certaines parties. Je vais me mettre un vue un peu oblique pour vous compreniez. Je prends des bouts comme ça, certains vertex, les vertex en des points. Hop, hop, hop, et en tirant dessus, je vais avoir voilà, je vais essayer de faire en sorte voilà comme si ça coulait un petit peu comme ça. Un truc un peu dans ce genre-là. Ça, je vais en faire un groupe. Euh, même pas, je ne vais pas en faire un groupe, je vais venir là, je vais délisser les enfin je vais relisser les add pour le rendre plus smooth. Je vais prendre une deuxième extension qui est l'extension la... de Fredo 6, qui permet de, de faire un joint push-pull, -push, c'est-à-dire de pousser-tirer comme ça. Hop, et je vais pousser-tirer un petit peu vers l'intérieur, mais pas beaucoup. Voilà, ce qui fait que ça m'a fait une épaisseur. Euh, ça, je vais, le re... je vais en faire un groupe cette fois, de tout ça, et je vais essayer de le redescendre par-dessus. Voilà, comme si ça faisait un petit nappage, alors il faudrait peut-être que je l'élargisse un tout petit peu. Tac. Voilà, et lui je lui donnerai une autre couleur encore. Où... Ben, C'est là qu'en fait je pourrais faire ça. Allez, on va, on va y arriver avec les couleurs, je perds beaucoup de temps avec ça. Le chocolat ça va être là et là. Tac. Et ici je vais me mettre la même couleur que, que ici c'est-à-dire pas de couleur, quoi, au final, celle-ci, voilà, ok, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, et eh bien ça, euh, on va répartir des, les copeaux, les fameux copeaux, donc, je vais faire un groupe avec le gâteau, histoire de ne pas le mélanger avec le nappage, le nappage, je vais l'éclater, j'ai besoin de l'éclater, le temps de faire les, la petite astuce, le petit, la petite fonction que je vais vous montrer maintenant, là, je crée l'espèce de copeaux de chocolat, on va faire quelque chose de très simple, tac, voilà, ça, c'est le copeau de chocolat, j'en fais un composant, Boom. Il est un peu gros quand même, donc je vais réduire sa taille. Quand on réduit la taille d'un élément, on fait mettre à définition l'échelle. Je sélectionne la surface là, que je vais délisser comme tout à l'heure. Tac, je sélectionne tout. Et je vais utiliser une autre extension qui s'appelle Random Tools. Donc pour ça, on sélectionne la surface plus l'objet. On vient ici, on clique et on dit combien on veut d'objets par face. Donc je mets 50%, je clique... J'attends, on voit qu'ici ça compte le nombre de faces, alors je pense qu'il y en a plusieurs milliers. Voilà ce qui s'est passé, ça m'a mis des copeaux comme ça, bon c'est pas parfait, mais comme j'ai pas le temps de revoir à chaque fois, je vais, je vais, je vais les laisser comme ça. Je vais mettre un, un marron un peu plus foncé dessus peut-être, euh, celui-là, voilà, ça je vais le relisser, le gâteau ici, bah on pourrait faire plein de choses, mais je vais par le temps, je le relisse aussi. Et puis si c'est un gâteau euh, comme je le souhaite, en tout cas je vais mettre une bougie dessus et cette bougie je vais la placer en, en chiffres comme ça. Tac. Alors elle est peut-être un peu grosse là quand même. Ok, je peux prendre un petit copeau celui-là tiens pour faire l'espèce de mèche j'aurais besoin ici bon alors voilà bah, je crois que je suis quasiment à 10 minutes donc voilà l'espèce de gâteau euh, un peu style gâteau d'anniversaire que j'ai réussi à faire et pourquoi j'ai essayé de modéliser cet objet et pas un autre pas j'aurais pu trouver n'importe quoi bah, parce que ça fait cinq ans euh, là jour pour jour que j'ai créé la chaîne youtube ça fait cinq ans du coup que je j'ai publié mon premier tuto et je voulais remercier tous les gens qui regardent. Je voulais vous remercier que ce soit que euh, vous me suiviez depuis euh, une semaine ou une année ou peut-être les cinq ans, bon, ça m'étonnerait. Ben, merci parce que c'est grâce à vous que je peux continuer à faire des tutos comme ça sur la chaîne et c'est vous qui faites grossir aussi la chaîne en regardant les tutos. Je suis content que ça vous apporte quelque chose. J'espère que ça va continuer et euh, ben, je vous demanderai de me donner d'autres challenges comme ça dans la, dans, dans la description ou par message. C'est pas moi qui choisis et puis euh, j'essaie de le faire en moins de 10 minutes en vous montrant des extensions des techniques enfin bref on... si on vous apprendre un petit peu quelque chose, j'espère que ça a été le cas aujourd'hui et puis moi je vous dis à très bientôt du coup pour un tuto plus classique Ciao